L'avenir est entre vos mains, notre terre vous appartient, vous avez une mission à accomplir. Leur moral. Quand ça sera tout pourri, on ne sera même plus là. T'as raison, on jette ce qu'on veut. Ouais, Allons-y. Allons on s'en fout de ce qu'on dit. Aliseur, n'est-ce pas? J'ai tout compris. Hein? C'est quoi alerte verte? Laisse tomber, on t'expliquera ça plus tard. Alors... Allons nettoyeur de la terre, le grand ménage. Touffer, suffoquer, toucher, respirer, s'aérer, souffler. Vasone, gaz carbonique, méthane! Oxygène, oxygène, oxygène! dépasse notre énergie pour vous pourrir la vie nous sommes les salisseurs yeah les salisseurs ne sont pas sérieux Je veux protéger l'énergie, le sport, c'est la vie. Nous sommes les nettoyeurs, nous y mettons du cœur. On est ici pour une belle vie, et un avenir pour, pour nous et vous réussir. Sur cette, cette terre, pleine de choses à faire, faire. le ciel, la mer, des, des atmosphères. atmosphères. Un air solaire égale énergie solaire. Écoutez nos conseils, car les déchets nucléaires sont dans l'air. Moi, ça, j'en veux pas ramasse. Non. Tu veux ramasser, s'il te plaît Écoutez nos conseils. Pour une terre meilleure, nous sommes les nettoyeurs. Ah nous, on salue toujours. Microbes, bactéries, virus. Big Bang. Faire un n'est pas suffisant. Montrer l'exemple, c'est bien plus important. Ici, les nettoyeurs. Oh, oh, ensemble, on sera meilleurs. Nous sommes les salisseurs. Nous dispersons la peur. Nous sommes les meilleurs salisseurs. Nous sommes les salisseurs. Nous, on est tout. est je Coucher dans les poubelles ne suffira jamais. Il faut agir et recycler ici les nettoyeurs. Alors, ensemble, on sera meilleurs. Nous sommes les nettoyeurs. Nous y mettons du cœur. Nous sommes les nettoyeurs. Nous sommes les nettoyeurs. Nous y mettons du cœur. On a d'en nettoyer et pas ramasser vos déchets. Nous sommes les nettoyeurs. Yes, vous criez. Allez, allez, Nous sommes les nettoyeurs. Nous y mettons du cœur. Stop ou encore Nous, on tout. On il, il ne suffit pas de trier, il faut acheter les produits recyclés, ici les nettoyeurs. Oh, oh, ensemble on sera meilleur. Irrespirable, invivable, asphyxiant. Oh oh, régénérant, ressourçant, écologique, nous on salue. Dix personnes disperçons la peur, on empêche les nettoyeurs d'avoir une terre meilleure. Nous sommes les salisseurs. Nous, on salit tout Monsieur dans cette classe Mec, on a une mission, un nettoyage alerte verte Montre-moi cette mission D'accord, mais pour que ça fonctionne, il faudra être tous ensemble. Allez, nous allons chanter tous ces Nous ensemble une dernière fois S'il est nettoyeur Ah ouah, Ensemble on sera meilleur. Bientôt il n'y aura plus de salisseur Ni de nettoyeur Si on ne salit pas, il n'y a pas besoin de nettoyer Il suffit juste de nettoyer La saleté naturelle la poussière, les choses comme ça, mais le reste, si on jette des papiers, c'est pas la peine. Vous ça Les gens qui ont jeté les papiers là, ben s'ils si, ne sont pas jetés, on n'a pas besoin de nettoyer. Voilà.